Les chansons, ce ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, ce ami qui a aimé sans larmes. Bonjour. Son amour guérit ma douleur. Sa main suit, toutes mes larmes. Bonjour. Bon, pour l'instant, on est, on est que deux. J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent pour pouvoir faire une petite présentation. Avant de, avant de commencer. Jésus, Jésus, cet ami que d'aimer s'alarme, son amour qu'envie ma douleur. Bonjour, Saint-Pamphile, suis Dieu de mes larmes. Jésus seul, Jésus seul, ce témis calme ma douleur. Je ne sais pas si euh, je commence directement ou si j'attends. Là, on est trois. Bon, de toute façon, la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, euh, je pense que euh, je peux commencer. Alors, euh, ce que j'aime, je me présente rapidement, mais du coup je m'appelle euh, Koura, ici euh, j'ai mis comme nom Facebook Kenza, mais euh, les intimes, on va dire m'appelle Koura, et euh, je suis une fille de maman Nancy et euh, bah, déjà, merci à elle euh, d'avoir eu confiance en moi pour que je puisse la remplacer ce soir, et euh, merci à Dieu de permettre que je sois là, euh, en cette soirée, pour les personnes qui sont déjà là. Alors, euh, je vais commencer, un truc par lequel j'aime bien commencer, c'est par le psaume 91. Donc, je vais aller dans ma Bible. Et je vous invite aussi, où euh, vous êtes, à apprendre euh, le psaume 91. Je trouve que c'est important, avant toute chose, de vraiment... Euh,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 Amen. J'aime beaucoup ce verset qui, est nous, qui nous montre l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui est toujours là pour nous porter et je pense que c'est assez important en cette fin d'année de se rappeler que Dieu est toujours là pour nous, que Dieu est toujours celui qui nous porte, même quand on ne, on ne le voit pas, même quand on ne, on ne le ressent pas forcément, il est toujours là, il est toujours présent avec nous et je voudrais tout simplement commencer ce moment pour vous dire merci pour euh, la journée qui nous a permis de passer. Merci pour euh, qu'il nous permet euh, de, de partager ce moment en cet instant. Alors, merci, Père Éternel, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ce moment. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, car c'est toi qui permet, euh, qui, qui permet à tes enfants de se réunir, Père Éternel. Tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, nous croyons en ce moment que tu es au milieu de, de nous, nous croyons que tu feras de grandes choses car Seigneur c'est toi qui a permis que ce genre d'outils puisse exister pour que tes enfants puissent revenir, pour que tes enfants puissent partager indépendamment de leur âge, indépendamment d'où ils habitent dans le monde Seigneur. C'est toi qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Nous voulons te dire merci Père éternel pour cette journée pendant laquelle tu nous as gardés. Merci Seigneur, car tu nous as protégés, tu nous as gardés sur tes ailes, tu as ordonné à tes anges de nous courir, tu as ordonné à tes anges de nous porter jusqu'ici. Là, tu es aussi Ebenezer. jusque-là, l'Éternel nous a secouru. Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, cette date du 24 décembre 2021, tu nous as secourus. Jusqu'à cette date, tu as été avec nous et jusqu'à cette date, tu demeures avec, avec nous. Alors, merci Seigneur pour... Pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence, pour ce moment d'adoration, pour ce moment de prière, Seigneur, je te confie ce moment. Sois là, Seigneur, guide-moi, Seigneur, guide chacune des personnes qui sont là ou elles sont chez elles, Père éternel. Merci Jésus, car tu nous conduis, que aucun mot ne puisse être placé au hasard, que aucun geste ne puisse être fait au hasard, qu'aucun chant ne puisse être donné au hasard, Père éternel. Merci, Jésus, pour les révélations que tu nous donnes, Père. Car là où est ton esprit, là aussi sont les révélations. Car la chair connaît les, connaît les choses du corps, mais l'esprit connaît les choses de l'esprit. L'esprit connaît les choses qui appartiennent à ton obéissance. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père éternel. Merci, Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Chantons et bénissons. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, chantons, et bénis est. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, et bénisère, et bénézère. la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Merci, Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons nous rappeler de ton amour, nous rappeler que, que tu es toujours là pour nous nous rappeler que tu es là euh, que tu es là constamment, que ton amour nous porte, que ton amour nous soutient que ton amour nous emmène de gloire en gloire et euh, aujourd'hui je voulais qu'on euh, qu puisse, enfin pas parler mais faire un rappel sur euh, la sainteté de Dieu et aujourd'hui c'est le 24 c'est aussi le, le, le réveillon demain, c'est euh, la date que, euh, que les hommes ont choisi pour, euh, pour se commémorer la, la naissance de notre sauveur et vraiment euh, c'est c'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir euh, diriger ce moment euh, aujourd'hui. Et euh, j'ai tout simplement commencé euh, par le chant qui dit euh, « Saint-Saint ». Donc, euh, Amen, merci Jésus. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint-Saint. Sans, tu es digne de gloire et de louange, et je chante Saint-Saint, Sans, saint, saint. je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, et seul parmi l'en est-il, celui qui était, qui est, qui vient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. je recommence. J'élèverai ma voix, on l'adorera, car il est saint, saint, saint, saint. Puis il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. Sans, je louerai, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, lui seul carré, l en est il l'en est-il, celui qui était, qui est, qui vient, toute la gloire à Sa Majesté. « À jamais, à jamais. » Et pourquoi on chante ce chant vraiment, souvent on doute à quel point Dieu est saint, à quel point il est saint. Dans l'Ancien Testament, lorsque euh, il y avait le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint qui était caché par le voile. Et, euh, et par sa grâce, par sa mort à la croix, Jésus a brisé le voile, et Jésus nous a... A déchiré le voile, pardon, et nous a permis de pouvoir entrer dans ce lieu très saint. Il nous a permis, euh, nous a, nous a permis de, de voir sa face, il nous a permis de voir sa gloire. Avant, lorsque euh, les personnes, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait entrer dans ce lieu très saint, il y avait uniquement les sacrificateurs qui étaient les fils d'Aaron qui pouvaient entrer dans ce lieu très saint, et encore, ils ne pouvaient pas y entrer comme ils voulaient. Ils devaient, euh, ils devaient faire des actions. De, de, de, il devait se purifier il devait, il devait implorer la gloire de Dieu pour ne pas qu'en entrant dans ce, dans ce lieu très saint il soit, il soit tué par la gloire de Dieu et la gloire de Dieu aujourd'hui n'est pas plus petite n'est pas moins puissante que la gloire de Dieu qui, demeurait, qui était dans ce tabernacle mais par, la, par Jésus par le sang de Jésus par le sacrifice de notre Seigneur par le sacrifice de Jésus nous pouvons entrer dans ce lieu très saint et euh, à chaque fois que je chante ce chant, ça me fait, ça, ça me fait une certaine émotion parce que euh, je me rends compte à quel point Dieu est bon en fait, à quel point il a été bon envers nous lorsqu'il a donné son Fils unique pour nous, il a été bon envers nous, il nous a permis d'entrer dans ce lieu très saint et c'est vraiment ce que euh, ce que je veux qu'on puisse, qu puisse faire aujourd'hui, qu'on ne, qu ne s'arrête pas en fait, qu'on ne soit pas à la limite, qu'on ne soit pas devant le voile, qu'on ne soit pas dans le parvis, qu'on ne soit pas dans le lieu, dans le lieu saint, parce que c'est vrai, c'est bon d'être dans, dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, il y a encore plus. Il y a encore plus. Il y a encore plus dans le lieu très saint. Amen. Tous les anges l'acclament et se prosterne, Car il est sans sang Sans sang. Et nous qui sommes son peuple Nous le peuple choisi Nous l'adorons Car il est sans sang sans rancœur, oui, je louerai, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'attendrai, lui seul carie, l en il l'on est dit, celui qui était qui est qui vient. De la gloire, à sa majesté, à jamais, à jamais. Nous redisons tous les peuples adorent et se prosternent. Tous les peuples adorent et se prosternent. Car il est sans, sang, sans, sans. sans nous, le peuple choisi, nous l'adorons En chantant Saint, Saint, Saint, Saint Oui, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône Je l'adorerai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 Saint, Saint, nous disons Saint, Saint, Adorons Saint, Saint, notre Dieu de gloire. Car il est Saint, Saint, Saint, saint, saint de nos louements, il est saint, digne de nos louvages. Il est saint, digne de nos louvages. Il est saint. Ce chant dit « Nous, le peuple choisi, nous l'adorons ». Nous l'adorons, nous le peuple qui l'a choisi. C'est par grâce que nous, que nous pouvons nous retrouver ici. C'est par grâce que nous pouvons l'adorer parce qu'il nous a choisi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a choisi lorsque nous lui avons dit oui, il nous a choisi. Et vraiment, euh, la Bible dit que si les pierres, si nous, pardon, nous ne l'adorons pas, les pierres viendront pour l'adorer. Est-ce qu'on est qu se rend compte? que des pierres peuvent venir adorer à notre place. Dieu nous a créés pour, euh, pour pouvoir lui rendre gloire, pour pouvoir euh, l'adorer, pour, pour, pour qu'on puisse se prosterner devant lui. Il est tellement amour que lorsqu'il a créé cette terre, lorsqu'il a créé ce monde, il s'est dit, il faut des personnes avec qui je puisse partager cet amour. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous a créés. Et euh, vraiment... Euh, Chantons-lui euh, sa, sa sainteté, parce qu'il est saint, il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne, euh, il est, il est digne de, de, de sa grandeur, en fait. Il est grand, il est, comme je disais, dans le lieu, quand l'âge tab... de la large, alliance, pardon, était dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un qu certain nombre de personnes qui pouvaient y aller, un certain nombre de personnes qualifiées, mais Dieu nous a qualifiés en donnant son Fils unique à la croix. Dieu nous a qualifiés. Par le, par le sang précieux de Jésus, par le sacrifice de l'agneau, par le sacrifice de l'agneau sans tâche, par le sacrifice de l'agneau qui était pur. Et par lui, nous sommes sanctifiés et toutes choses sont passées, toutes choses maintenant sont nouvelles parce que les choses anciennes sont passées. Et vraiment, rendons-lui la gloire, lui qui est saint. Et nous allons chanter euh, ce chant qui dit « Mais alléluia, t'appartiennent Amen. Mais Alléluia, ta me Seigneur, mais Alléluia, te rejet. Mais Alléluia, mais Alléluia, ta ché, Seigneur Jésus. Mais alléluia, je reviens. Ils nous disent encore mais alléluia. Mais alléluia, ça nous Seigneur Jésus, mais alléluia, je reviens. Mais alléluia, mais alléluia. T'as mais alléluia, tu reviens, car tu en es tu en es tu en es tu, tu en es, -tu. Tu en es, -tu. Tu en es -tu. Tu en es -ti. et nous disons toute la gloire, toute la gloire t'appartient, toute la gloire te oui toute la gloire, toute la gloire t'appartient. Toute la gloire te revient, car tu en es tu tu en es ici, tu en es dit. tu en es dit. tu en es, tu en es Et ma vie t'appartient, Seigneur. Oui, ma vie entière, ta part. Seigneur, ma vie entière, ta part. Seigneur Jésus, ma vie entière, ta part. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice.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 tu en es. Tu en Tu en es. Tu Tu en es. Tu Tu en es. Tu en es. es. Tu le mérites, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, tu le mérites et tu en es-tu, tu en es-tu, quitte au Seigneur. Tu en es dit, toi seul t'es donné, tu en es dit, toi seul souffert pour moi Seigneur, tu en es dit, tu en es dit, toi seul ma bannière, tu en es dit, tu en es dit. Amour inconditionnel, tu en es dit, tu en es dit, tu as tout donné pour moi, tu en tu en es dit, tu en es dit, tu en es dit. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Merci Seigneur, car toi, c'est digne, Père éternel. Toi, c'est digne de recevoir ma louange. Toi, c'est digne de recevoir mon adoration. Toi, c'est digne, Père éternel. De recevoir le chant de mon cœur. Toi seul est digne de recevoir les soupirs de mon âme, Père éternel. Toi seul est la personne pour qui, Seigneur, je peux me donner complètement, Seigneur. Toi seul est la toi seule, Seigneur, pour toi seul Seigneur, je peux m'abandonner. Pour toi seul Seigneur, je peux tout déposer, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que lorsque je te donne ce que j'ai de lourd en moi, Seigneur, toi, tu me donnes ton fardeau, ton joue, Seigneur, qui est léger, Père éternel. Merci, Jésus, car, Seigneur, tu t'es donné à la croix pour nous, Seigneur, et c'est pour cela que tu es digne. C'est pour ça que tu es digne de tout recevoir. C'est pour ça que tu es digne de recevoir notre adoration. C'est pour ça que tu es digne de recevoir le sacrifice de nos vies. C'est pour ça que tu es digne de recevoir nos louanges, c'est pour ça que tu es digne de recevoir nos âmes en sacrifice, nos vies en sacrifice, nos esprits en sacrifice, Seigneur. Et nous te prions, Père éternel, que tout cela soit un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que tout cela soit un parfum de bonne odeur. Que nous ayons atteint, Seigneur, de la manière dont tu es trois fois saint, de la manière dont tu nous permets d'entrer dans ce lieu très saint, Seigneur. Que nous puissions avoir des vies, Seigneur, qui reflètent, Seigneur cette sainteté, que nous puissions avoir des vies qui reflètent, Seigneur Jésus, la sainteté du Saint-Esprit qui vit en nous, la sainteté de notre Jésus-Christ, la sainteté de notre Dieu. que Seigneur, nous savons que même si nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, ton amour qui est inconditionnel surpasse toute chose. Car le péché a abondé, mais ta grâce, Seigneur, a surabondé, Seigneur. Ta grâce est venue et nous a couverts. Ta grâce est venue elle nous a purifiés, ta grâce est venue et nous a retirés de là où nous étions pour nous mettre avec toi dans le faisceau des vivants. Ta grâce nous a retirés d'où nous étions pour nous emmener de gloire en gloire. Ta grâce nous a pris pour nous emmener de gloire en gloire, pour nous emmener plus haut avec toi, Seigneur. Merci Jésus car tu es puissant Seigneur, digne de recevoir nos louanges Seigneur, digne de recevoir notre adoration Seigneur, car tu en es merci Jésus, tu es digne de toute choses Seigneur, tu es digne de toute choses Seigneur, tu es digne, Seigneur, de notre présence en ce lieu, Seigneur. Tu es digne de notre présence en cet instant, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de tout ce que nous, ce que nous pouvons faire parce que, Seigneur, tout se fait par toi, Seigneur. Si nous avons du travail, Seigneur, c'est par ta grâce. Si nous avons le souffle de vie, c'est par ta grâce. Si nous avons la santé, c'est par ta grâce. Si nous pouvons marcher, si nous pouvons parler, si nous pouvons chanter, c'est uniquement par ta grâce. Nous n'avons rien mérité, Seigneur, mais tu nous l'as donné, Seigneur. Et c'est pour ça que nous disons que tu es digne de tout recevoir. Tu es digne de recevoir le sacrifice pur de nos cœurs, le sacrifice pur de nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des cœurs, Seigneur, vraiment d'adorateurs, des adorateurs que tu aimes, des adorateurs que ton cœur aime, des adorateurs pour qui... Le chant est un parfum de bonne odeur pour toi, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, pas des adorateurs qui font semblant, mais des adorateurs qui t'aiment réellement, Seigneur. Donne-nous un cœur pur pour te servir, donne-nous un cœur plein de joie pour te servir, que notre coupe déborde d'amour pour toi, que notre coupe déborde d'amour de ta présence, Seigneur. Comme, euh, comme David disait dans les psaumes, mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Réjouis-toi en l'éternel. Réjouis-toi de louer ton Dieu. Réjouis-toi de donner la gloire à ton Dieu. Réjouis-toi de chanter à quel point ton Dieu est digne. Réjouis-toi de chanter à quel point ton Dieu est grand. Réjouis-toi de chanter à quel point ton Dieu surpasse toute chose, Père éternel. Merci Jésus. Car c'est uniquement par toi que nous pouvons aller de gloire, en gloire. C'est uniquement par toi que nous pouvons aller dans les profondeurs. C'est uniquement toi, c'est uniquement ton esprit en nous qui nous révèle des choses, Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel pour ta puissance, Seigneur. Merci Jésus, car tu es là en ce lieu, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, qui est palpable dans cette pièce. Et là où tu es, je veux vraiment que tu puisses adorer le Seigneur, que tu puisses adorer le Seigneur, même si tu ne l'as pas senti pris, Seigneur. Je veux ressentir ta présence, Seigneur. Je veux ressentir le poids de ta gloire. Je veux sentir ton manteau sur moi, ton manteau qui m'enveloppe. Je veux sentir ton manteau qui m'enveloppe. Lorsque Moïse est parti sur la montagne et qu'il a dit que le peuple était trop difficile à, à guider, l'Éternel lui a dit euh, « Ok, choisis des hommes » et je, je prendrai un peu de l'onction qui est sur toi et pour donner à ces hommes-là. » Et il y avait au moins 100 personnes, et l'Éternel a pris un peu de l'esprit qui était dans Moïse pour donner à cette personne-là. Et Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Moïse avait uniquement Dieu à qui il pouvait aller parler de temps en temps, mais nous, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Alors imaginez à quel point euh, Moïse, L'esprit qui était sur Moïse pouvait aller sur autant de personnes. Alors l'esprit qui est sur nous par le Saint-Esprit, imaginez lorsque Moïse allait... Euh Lorsque Moïse allait sur la montagne, lorsqu'il est redescendu, la Bible dit que son visage brillait et le peuple ne pouvait pas le regarder. Son visage brillait de la présence de Dieu. Alors que Moïse pouvait seulement aller de temps en temps, lorsque Dieu l'appelait, pour voir la présence de Dieu. Alors imaginez-nous qui avons la présence de Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons sa puissance en nous. Nous avons toutes ses capacités. Nous avons tout pleinement en Dieu. Nous avons tout pleinement en Dieu. Alors vraiment que... Que nous soyons euh, reconnaissants pour cela, que nous, soyons, que nous rendons grâce à Dieu, car il est digne, c'est lui qui a permis cela, c'est lui qui, qui, qui nous a permis de pouvoir aller de gloire en gloire avec lui. Merci Jésus pour ta puissance, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu en tu m'en mets, de boire au gloire amoureux, de boire en gloire amoureux, tu m'en mets, tu m'en es, de boire, en gloire amoureux de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire au gloire, de gloire au gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainte-tête, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, de gloire au gloire, de gloire au gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, et dans les profondeurs, dans les profondeurs, de ta sainte tu tu m'emmènes. Nous allons dans le lieu très saint, Seigneur. Tu nous emmènes dans ce lieu, Père éternel. Emmène-nous de gloire en gloire, là où tu donnes des révélations, Seigneur. Merci, Jésus, nous s en prend dans ce lieu très saint, Seigneur. Dans ce lieu très saint, en ce jour, nous entrons dans le lieu très saint. En ce jour du 24 décembre, nous entrons dans le lieu très saint, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as fait, Seigneur. Car cette journée a été un journée, une journée de succès. Nous scellons tout ce qui a été fait durant cette journée. Nous scellons nos grâces. Nous scellons nos bénédictions en cet instant au nom puissant de Jésus. Merci Jésus, car tu nous emmènes, Seigneur, encore plus loin, Seigneur en cette journée, Seigneur. Tu nous emmènes encore plus loin en cette soirée. Tu nous emmènes de gloire en gloire, dans les profondeurs, Seigneur. Dans les profondeurs de ta puissance, dans les profondeurs de ta magnificence, dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, De gloire en gloire, tu m'en mets, tu m'en mets, tu nous mets, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu nous emmets, tu m'en mets, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu promets, tu promets. Dans les profondeurs de ta santé, tu promets. Tu m'emmènes, tu nous embelles. J'entre dans le sang. En tes sangs. J'entre par le sang de l'agneau. Merci Seigneur, nous entrons dans ton présent Seigneur. J'entre pour ta eau. Et toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sang, j'entre dans le sang, tes j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus, et Seigneur, moi je t'adore, Seigneur, je t'adore. Michel, oui, t'entends, Seigneur, je t'entends, t'entends, t'entends, car ton nom, car ton nom est très saint, ton nom est saint. Les Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, ton nom est saint, très saint. Seigneur, et nous disons encore, j'entre dans le sein des saints, J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer. Et toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sang, j'entre dans le sang ah, à des J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, moi, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Car ton nom, car ton nom est très sain, tout le monde est sain, très sain, Seigneur. Nous allons dire que le poids de la gloire de Dieu nous enveloppe. les machines qui est à la sainte que le poids de ta gloire nous s'en fera. Que tes rivières t'en fient. Que les lois de ton royaume régnent en nous. Que le poids de ta gloire nous Que le poids de ta gloire, en, que le poids de ta gloire, que le que le poids de ta gloire nous enveloppe, que des rivières que les lois de ton royaume règnent en nous Que le poids de ta gloire tombe Merci. Que le poids de ta gloire tombe que le bois de ta gloire tombe. Nous disons encore que nous s'adorons notre Dieu. Merci Jésus. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'invite. Ai je t'invite, ai je t'invite, car ton nom est très sain, ton nom est sans, très très sain, Seigneur. Car ton nom est ton nom très, sain, ton nom est très, très, sain, Seigneur. Merci, je très, encore très, Vraiment, c'est le, le, le, le, le son que j'avais en tête lorsque je, me, lorsque je demandais à Dieu qu'est-ce que j'allais chanter. C'était vraiment tout plein de la sainteté de Dieu. Tout plein de la sainteté de Dieu. Et que nous puissions nous rendre compte que cette sainteté habite en nous. Que cette sainteté habite en nous. Qu'il règne à jamais. Qu'il est là au-dessus de toute chose. Et euh, aussi, prier vraiment pour, euh, pour cette fin d'année. Car euh, l'année tire à sa fin. Même si nous n'avons pas encore vu certaines promesses, certaines promesses pardon, de Dieu dans nos vies, nous savons qu'il est fidèle et juste pour, nous a, pour accomplir ses promesses. Nous savons que son bras n'est jamais trop court pour accomplir ses promesses. Nous savons que son bras n'est jamais trop court. Alors, même si euh, en cette fin d'année, nous attendons encore, nous croyons que notre Dieu agit toujours. Nous croyons que Dieu agit puissamment. Nous croyons que Dieu d'agir. Nous croyons que Dieu ne, ne, nous va, ne va pas laisser cette année se signer tant qu'il ne nous a pas montré ses promesses. Tant qu ce ce qu'il dit, il sa main l'accomplit et nous croyons que lorsqu'il lorsqu'il dit quelque chose, cette chose existe directement. Et, euh, et vraiment au lieu de, de redemander à Dieu, de dire à Dieu Seigneur est-ce que tu te rappelles que je t'ai demandé ça, disons déjà merci à Dieu parce que nous croyons qu'il a déjà fait. Lorsque euh, Jésus devait, euh, devait nourrir, de, devait nourrir euh, le peuple, il a d'abord rendu grâce. Il a dit à son père, il a dit merci à son Dieu et Dieu a ensuite fait le miracle. Lorsque euh, les, le peuple d'Égypte devait traverser la mer Rouge, la Bible dit que les eaux s'asséchèrent et la mer se divisa. Les os s'asséchèrent et la mère se divisa. C'est-à-dire que la, ch la chose était arrivée avant, avant même qu'elle fût. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment qu'on puisse euh, dire merci à Dieu pour, euh, pour, euh, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il a accompli. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous savons qu'il l'a déjà fait. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous savons que dans le spirituel, les choses sont déjà placées. Les choses sont, sont, sont déjà placées dans, dans, le, dans le spirituel. Euh, Excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Bon, il me reste 11%. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Mais, euh, mais voilà. Donc, je veux juste euh, dire merci. Merci Seigneur pour, pour, pour cette année qui tient à sa fin. Seigneur, nous savons que tu es fidèle et juste pour nous accomplir. Nous savons, Seigneur, que ce que ta bouche dit, Seigneur, ta main l'accomplit. Et que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que même si nous n'avons pas vu ces choses, nous savons, Seigneur, que tu l'as déjà accompli, que tu l'as déjà fait. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous te rendons déjà toute la gloire, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, qui es Jéhovah, géré, Seigneur, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, Seigneur. Tu as dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car si tu donnes à manger aux oiseaux des champs, Seigneur, si tu si tu donnes de la rosée, la rosée aux fleurs, alors nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes la prunelle de tes yeux, ta création la plus parfaite, nous savons, Seigneur Jésus, que tu es fidèle et juste pour pouvoir à nos besoins. Nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir tes promesses dans nos vies et nous voulons déjà te rendre la gloire, Seigneur. Et lorsque nous verrons ces choses euh, se présenter physiquement dans notre monde physique, Seigneur, que nous n'oublions pas par les, les combats par lesquels nous sommes passés pour, euh, pour les acquérir. Merci, Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, car c'est par ton amour pour nous, Seigneur, que tu nous, que tu nous donnes toutes choses, Seigneur. C'est par ton amour pour nous, Seigneur, que tu permets toutes choses, Seigneur. Et nous voulons, bien évidemment, en premier lieu, chercher ton royaume. Parce que c'est lorsque nous sommes en cohésion avec toi, lorsque nous sommes en accord parfait avec toi, lorsque nous faisons de de toi, de ta parole, nos délices. Alors, nos désirs sont, ton, sont tes désirs. Nos désirs deviennent tes désirs pour nous. Et merci, Seigneur, que nous puissions arriver, Seigneur, à ce niveau-là, Seigneur, vraiment d'intimité profonde avec toi, Seigneur. Même si nous avons déjà vu, Seigneur, nous voulons encore voir. Même si nous avons déjà vu ta gloire, Seigneur, nous voulons encore voir. Nous avons déjà vu, mais nous voulons voir plus. Nous t'avons déjà connu, mais nous, pouvons, mais nous voulons voir plus. Car nos yeux t'ont déjà vu dans ta gloire, Seigneur. Mais nous voulons te voir encore dans une gloire encore plus grande, Seigneur. Car, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Et une vie ne suffit pas à, à, à ce que nous puissions voir à quel point tu es grand. Alors nous croyons, Seigneur, que nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous qui avons décidé d'aller plus loin. D'aller plus loin avec toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour, pour, pour nous accomplir, Seigneur, pour accomplir les désirs de nos cœurs, Père éternel. Merci, Jésus, pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Excusez-moi, je, euh, je vous ai perdu. Mon, mon ordinateur s'est éteint. Mon ordinateur s'est éteint. Et, euh, et voilà, je vous disais vraiment merci, Seigneur. Car euh, tu, tu nous permets de, de voir de grandes choses avec toi, Père éternel. Tu nous permets de, de, de voir de grandes choses, comme euh, nous l'avons chanté, nous l'avons chanté ta sainteté. Nous avons dit que tu es le Dieu très saint. Tu es celui qui est digne de nos louanges, digne de nos adorations. Tu es, euh, tu, tu, tu es celui pour qui nous, alléluia, vont, nos louanges vont, nos louanges vont, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie. C'est ce que je disais, pour la vie. De chaque personne... Euh, qui fait partie de ce rôle pour la vie, de nos familles pour la vie, des personnes qui sont, qui sont chères qui sont chères à nos cœurs. Merci Jésus, car tu, euh, car tu es celui qui nous garde près de toi, Père éternel. Merci Seigneur pour ta vie qui est en nous. Merci Seigneur pour ta vie qui est en nous. Et lorsque ta vie est en nous, nous savons, nous croyons que nous ne manquons de rien. Car ta vie qui est en nous nous donne la santé, ta vie qui est en nous nous donne la paix, ta vie qui est en nous nous donne la joie du cœur, Seigneur. Je vais te prier en ce moment pour euh, quelqu'un qui a qui a besoin de, de réconfort, Seigneur. Toi, tu es là pour réconforter, Seigneur. La Bible dit que lorsque Jésus est parti, il a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit qui est aussi le consolateur, Seigneur. Alors, je ne sais pas pourquoi j'essaie de penser en tête, mais vraiment, soutiens une personne qui a besoin d'être soutenue, Père éternel. Soutiens une personne qui a besoin d'être soutenue. Console une personne qui a besoin d'être consolée, Seigneur, toi qui es Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus. La, les, les, les, les, les maladies ne sont pas forcément physiques, ce n'est pas forcément euh, des, des, des, des, euh, des maladies diagnostiquées par les médecins, mais il y a aussi les maladies de l'âme, Seigneur, il y a aussi les maladies... Euh, du cœur, les, les, les maladies de l'Esprit, Seigneur. Alors toi, tu es là, Seigneur, pour restaurer, Seigneur, chaque personne, Seigneur, en tant que guérisseur, en tant que consolateur, en tant qu'Emmanuel, Dieu qui est avec nous, en tant que, euh, que, que Jéhovah Saint-Barrot, Seigneur, le Dieu de la paix, vraiment, viens, Seigneur, soit vraiment, euh, soit, soit vraiment notre paix, Seigneur, soit, soit euh, cette personne, Seigneur, nous savons que tu es cette personne sur qui nous, euh, nous pouvons compter. Et merci Jésus pour ta fidélité, Père éternel. Merci pour ta fidélité euh, envers nous, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Père éternel pour la personne, Seigneur, ou les personnes que tu consoles, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Que puisse vraiment, Seigneur, que chaque personne qui a besoin de toi, qui a besoin d'être consolée par toi, puisse sentir ton réconfort puisse sentir ton amour au nom puissant de Jésus. Merci Jésus, car tu es le seul digne de recevoir la louange, digne de recevoir encore une fois l'adoration. Et peu importe, Seigneur, qu'en toute circonstances Seigneur, nous sommes prêts, Seigneur, à t'adorer. Qu'en toute circonstances Seigneur, nos âmes se réjouissent d'être dans ta présence. Qu'en toute circonstance, nos âmes se réjouissent d'être auprès de toi, Seigneur. santa, santa. Merci Jésus pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci Père éternel, car c'est toi qui permets toutes choses, Jésus. Merci Jésus, Seigneur Et en même temps qu'on est en prière pour les personnes qui, qui ont besoin de consolation, pour les personnes, toute personne qui peut être malade, vraiment toi, Seigneur, tu es le médecin par excellence, Seigneur. Tu es le médecin par excellence père éternel. Il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de ton nom. Aucun, le nom d'aucune maladie, le nom d'aucun diagnostic, le nom de rien du tout n'est au-dessus de ton nom. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été sauvés par tes meurtrissures. Nous sommes guéris par le sang qui a coulé, nous sommes guéris. Alors, je veux qu'une personne puisse prendre vraiment possession, de sa guérison en ce moment, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité envers nous, Père éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté envers nous. Merci Père éternel. Merci Jésus. Je vais faire ce genre qui dit, je veux seulement te dire merci. Parce que nous croyons que lorsque nous prions, la prière s'accomplit directement. Nous croyons que lorsque nous prions, la prière, par la foi que nous avons en Dieu, elle s'accomplit directement. Parce que la parole, est, euh, la parole crée des choses. C'est seulement avec la parole que Dieu a créé tout ce qui nous entoure. C'est seulement avec la parole que, euh, que Dieu a créé les, les, les, les, les herbes, les arbres, les montagnes. Que Dieu nous a créés, nous, c'est seulement avec la parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui avons sa vie en nous, nous croyons que lorsque nous faisons une prière, que lorsque nous ordonnons par exemple à la maladie de s'en aller, que lorsque nous ordonnons que chaque personne que nous aimons, que chaque personne que nous chérissons, que chaque personne de notre famille aura la vie et vivra pour bon longtemps, nous croyons que Dieu, que, que Dieu est fidèle et juste pour, pour l'accomplir. Nous croyons que notre parole a été constructri constructive, constructrice. En tout cas, que notre, que notre, parole, euh, que notre parole va agir. Et euh, voilà. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire Seigneur. merci. Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir. Merci Seigneur. Donc voilà, en tout cas, euh, bon, mon ordinateur s'est déchargé. Donc euh, soyez tous bénis et euh, passez tous une très belle, euh, très belle soirée. Et euh, aujourd'hui c'est le, le, le réveillon. Qu'on est on va être pas mal à profiter avec nos familles, donc voilà que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère que, que Dieu a béni chacun d'entre nous. En tout cas, personnellement, j'ai été bénie. Soyez bénis et merci à Dieu. Bye bye.